Parfois, l'écriture décimale de deux quotients ne permet pas de calculer la valeur exacte de leur produit. C'est alors qu'il peut être nécessaire de savoir multiplier deux quotients entre eux. Prenons l'exemple suivant 2 tiers fois 5 septièmes. On remarque qu'aucun de ces deux nombres n'a d'écriture décimale exacte. Calculons donc leurs produits avec leurs écritures fractionnaires. Par définition, deux tiers est le nombre qui multiplié par 3 donne 2. De même, 5 septièmes et le nombre qui multiplie par 7 donne 5. Si on multiplie ces deux égalités membre à membre, on obtient cette nouvelle égalité. Cette égalité-là est obtenue en réordonnant les facteurs précédents. Or, par définition d'un quotient, le nombre manquant de l'égalité, quelque chose, fois 3 fois 7 égale 2 fois 5, et le nombre, 2 fois 5 sur 3 fois 7. On remarque que ces deux égalités sont identiques au premier facteur près, ce qui signifie qu'ils sont égaux. On retiendra donc que pour multiplier deux quotients, il suffit de multiplier leur numérateur entre eux et de multiplier leur dénominateur entre eux.